C'est euh, pour euh, soutenir les coureurs Oui, attends. Oui, oui. Ouais, ouais, -moi oui, oui, mets-moi la tête. Oui, pas Oui, Oui. Ok, merci, gentil. Merci, Lucien. Euh, Alors, nous avons monsieur du du Alors, bien, bonjour, cher monsieur. Bonjour. Et... Vous êtes ici avec nous, c'est pour l'arrivée. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire Oui, bonjour, donc, je suis euh, Nel, et bon, je suis à la collectivité, et euh, je suis au service communication, donc euh, Je suis chargé de, de, de, de, comment dire, de, de, de filmer l'arrivée, de, de filmer tout ce qui est comme point important sur la, sur la route de tout et le suivi des élus. Donc, donc vous avez un contradic à donner pour. Uh, pour les, les images que vous allez faire. Oui, par rapport aux images, oui, donc le transfert au service qui vont se, oui. se charger de prospecter du réseau et, et, et de divulguer des informations intéressantes qui sont nécessaires pour le public. Mais la course, en elle-même, qu'est-ce que vous en pense La course est très disputée, elle est très belle. Le parcours, le nouveau parcours, est, est très euh, alors, a, euh, valorisant et, euh, et il y a beaucoup de rembourses. Hein. Moi, j'ai appris ça cette année. C'est vrai que ça fait deux ans qu'on qu était surpris de, de, de ça, et là maintenant, euh, je trouve que c'est quand même euh, très, très, très intéressant à suivre et, et avec beaucoup de rebondissements et euh, chaque jour apporte euh, un éclairage différent sur, sur les, sur les groupes, pour les coureurs et euh, là aujourd'hui on attend encore de nouveaux rebondissements euh, sur ça c'est très beau c'est vrai que chaque, enfin, chaque fois qu'on avait l'occasion de suivre le tour c'était un plus euh, c'était toujours une forme de, de, de comment dire euh, quelque chose qui qu'on qui, qui, qu attend et qu'on voulait vivre euh, au premier rang hein. exactement alors euh, qu'est-ce que vous pouvez dire euh, sur euh, vous avez une vision sur Martinique peut-être euh, oui quand il est assez euh, on en, dire en bonne position mais c'est vrai qu'il est très sollicité il fait beaucoup d'efforts et euh, je crois que s'il si ne soit pas aidé véritablement par, par un soutien important euh, qu'il puisse euh, son, son, son cap tel que parce que mine de rien euh, on a eu deux deux grosses étapes on a eu deux grosses étapes euh, euh, qu'on qu dit de la montagne euh, avec beaucoup d'efforts ressentis j'ai vu pouvoir passer de très près avec euh, les efforts ressentis au, au, au, au, au premier premier chef et c'est vrai que euh, sortir de là et puis avoir encore euh, des de depuis je me mets à leur place et je trouve qu'ils sont très nombreux eh bon. bien, nous vous remercions beaucoup. Et vous êtes monsieur? N Nel, Nema. Monsieur? Nel. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et puis euh, toute l'équipe euh, de l'ADF, bonne. Merci. Moi je vous remercie et je vous souhaite bonne continuation Merci beaucoup.